Ce matin, nous te sommes vraiment reconnaissants. Tu nous as parlé au travers de ta parole, mon Seigneur, combien nos cœurs ont été reconfortés. De voir ce tableau qui était plein sous nos yeux, mon bénéme, le patrouissant, la grâce que toi, tu as encore. Combien cette jeune fille, Seigneur, c'est vrai elle pouvait retourner vers ses dieux, vers sa maison. Oh Seigneur, béni, quel choix, quelle grâce qu'elle a pu recevoir, mon bénéme, Patrice puissant va réellement choisir de pouvoir, on devait marcher avec cette dame, mais Père aussi, d'accepter toi, Seigneur, savoir que tu es le Dieu véritable, Père, mon Sauveur, venir accorde-nous aussi la grâce, mon Seigneur, savoir que tu es notre Dieu, tu es celui qui a fait toutes choses pour nous, mon Sauveur, merci oui. encore ce matin, Seigneur, de ce que continues continuons à par parler à ton peuple, Père du tu, tu nous parles, Père du Saint, que nous prenions conscience de la grâce que tu as donnée, nous accorder, Père, Béni mon précieux frère, ton serviteur Père, qui nous a parlé encore ce matin, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni et glorifié pour cela, Père. Béni aussi le frère entre tous les choses que nous avons entendu ce matin, Père. Merci encore pour les chants et les cantiques. Nous sommes montés devant ton trône de grâce, Père. Nous sommes rassemblés en séduit en ton nom, Père. Tu as touché nos cœurs, tu nous as parlé, tu as réussi nos âmes, Laisse que ta parole à toi pénètre encore plus profond de nos âmes. Parce que nous voulons te servir, nous voulons marcher avec toi, Père. Oh, c'est vrai, Seigneur, le temps arrive où toi, tu prends le contrôle de ce qui sont à toi. range et, et honneur à toi, Père. Bénis-nous encore, Père, quand avons main s'est prié. Oh, le Seigneur jésus Christ. Amen. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est merveilleux de pouvoir entendre la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse notre bien-aimé frère. Et ce que nous pouvons voir, c'est merveilleux, c'est vraiment touchant. Hein? Des... Et lire cela, je voudrais juste rédire euh, cette écriture ici au verset 15 du chapitre 1, il dit ici... « Naomi dit donc à Ruth, voici ta belle sœur, est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle sœur. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Amen. C'est extraordinaire de pouvoir voir cela ici. C'est vrai. Et puis le Corinthien disait que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient de me séparer. À toi. Amen. Et là, Omi, la voyant décider, il était réellement décidé, convaincu, et était vraiment ferme dans cette décision. C'est ça ce que Dieu attend de chacun. Que nous soyons vraiment convaincus, déterminés vraiment au plus profond de notre âme. C'est comme cela que Dieu dire. Aussi longtemps que nous ne sommes pas vraiment convaincus, alors nous sommes un peu en train de marcher un peu avec beaucoup d'hésitation, mais nous devons être fermes. Comme Abraham a été ferme dans le choix que Dieu avait fait de lui pour qu'il puisse marcher avec ses dieux, il était convaincu de ses dieux, que c'est vraiment ces dieux qui a appelé, c'est ce dieu qui voulait de son bonheur, jusqu'à même quand il a demandé son propre fils, Abraham était confiant, parce qu'il avait cette assurance, en celui qui l'a réellement appelé. Que le Seigneur, notre sauveur et notre Dieu, nous accorde vraiment la grâce de pouvoir réaliser aussi le sérieux de la chose, et l'importance, de ce que Dieu accorde pour ce que lui, il est en train de faire. Nous ne sommes pas à l'aventure et, et comme cet homme de Dieu, il dit, je ne cours pas comme à l'aventure, pas comme battant l'air, simplement. Il dit non, mais il dit, j'ai très durement mon corps. Il dit, je veux avoir part à l'évangile. Et c'est cela, je crois que tous ces hommes qui ont eu la grâce de pouvoir réellement être touchés par le Seigneur, tant les hommes que les femmes également aussi, elles savaient en réalité la position qu'elles avaient. Comme on peut voir avec nos sœurs qui ont été ce jour-là, les jours où ils devaient aller à la tombe. Ils ont même trouvé cet homme quand ils ont trouvé la tombe, qui était vide. Et cette parole m'a beaucoup touché, de voir jusqu'à quel point, je crois que c'est dans, dans Marc ou dans Jean, je voudrais juste dire, cela et puis prendre une pension Je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est peut-être probablement dans marque ou dans Jean. Ah, mais je crois peut-être que c'est dans le Marquis d'Argent, je pense que c'est ça. Enfin, genre, je pense que c'est ça. Et alors, vous voyez, c'était Marie, effectivement, qui, lorsque, oui, merci, dans Jean, chapitre 20, oui. verset 11, il nous dit, cependant, cependant, donc Marie s'était née dehors, près du sépulcre, et pleurait, et comme elle pleurait,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 Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu Qui cherchais-tu Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Amen. Même étant mort, hein? Hein, le corps, vous savez, vous ne pouvez pas dire, bon, il n'est plus là, mais je m'en vais. Non, en fait, elle continuait à pouvoir pleurer parce qu'elle savait ce qui était cet homme et ce que cet homme avait eu à pouvoir faire dans sa propre vie. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas eu à pouvoir, tu n'as pas eu l'occasion d'avoir cette expérience véritable avec le Seigneur, lorsque une circonstance pourra arriver à pouvoir subvenir, et c'est sûr et certain, tu changeras de pas. Et ce que la Bible dit ici est une chose, j'ai dit simplement cela, et puis nous dirons dans, dans Matthieu au chapitre 13, je crois que c'est cela. Il nous dit, Matthieu 13, verset 20, il nous dit, « celui qui a reçu la semence dans les endroits pieux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il manque de racines, il n'a pas de racines en lui-même, il manque donc de persistance, et de que survient une tribulation une ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. C'est absolument nécessaire que nous soyons donc convaincus par les choses de Dieu. Alors nous nous sentirons concernés Alors par cela. Ainsi donc, comme cette dame des Saint-Férité nous montre, vous savez, elle voulait la décourager d'une main. Vous savez, c'est étonnant d'entendre ces paroles-là. Combien Naomi, d'une manière aussi claire et, et précise, avec beaucoup de clarté, il dit à ses belle-fille, pour que elle puisse arriver à pouvoir comprendre la chose. Parce qu'il a dit, mais remarquez une chose, c'est que, c'est vrai vous voulez vous accrocher à moi, le monde. certainement c'est vrai, il dit ici si, et c'est important cela. Il dit, ici, il dit, verset chapitre 1, verset 8, il dit, Naomi dit alors à ces deux belles filles, allez donc retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel euse de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les embrassa, elles élevèrent donc la voix toutes les deux, et pleurèrent ensemble. Et elle lui dit toutes les deux, « Non, non, non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. » C'est vrai, non Toutes les deux, effectivement, ils ont dit, « C'est pourquoi mon frère et ma soeur, il faut que Dieu puisse vous convaincre. » S'il n'y a pas la conviction de Dieu, vous jouez à la comédie. Mais la parole de Dieu dévoilera les secrets de vos cœurs. Regardez maintenant le texte, effectivement, regardez très bien ici. La femme, il dit ici, non Mais ils ont pleuré, parce que quand ils pleurent, ils sont tous sincères, c'est vrai il était, et alors maintenant, il dit, non, non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Maintenant, Naomi dit, retournez, mes filles, retournez. Il dit, mais pourquoi viendrez-vous avec moi? Que cherchez-vous, en fait? Alors, il dit, ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Réveillez-vous, il, il dit, mais retournez, retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Il dit, mais, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand même, je me marierai aujourd'hui. « Allez-vous attendre qu'effectivement que ces bébés-là atteignent l'âge effectivement de 25-30 ans pour que vous puissiez vous marier avec ?» Vous savez, ça, ça fait résonner effectivement à l'autre. Ouais, ouais. alors, oh, oh, oh, alors là, parce qu'il dit ah, « ah, ah. Donc là, quelque part, l'intelligence de l'homme s'est mise en action. Il est revenu à la réalité. C'est pourquoi quand on dit « frère, il faut être réaliste », réaliste. En tant qu'un croyant, je ne vois que ce que la foi me dit. Frère, c'est la réalité. Voyons quand Amen. même la réalité des choses. <rire> Moi, je vois la réalité des choses des dieux, C'est là, la Bible dit, le juste, lui, doit vivre par la foi. Amen. La réalité qui est pour le croyant, c'est ce que Dieu lui montre. Amen. Parce que si Moïse devait aider à la réalité des choses, il restera avec Pharaon. Amen. Frère, mais considérez quand même la réalité des choses. C est, c est, nous sommes dans un monde réel. Je sais, nous sommes dans un monde de réel. Mais ce monde ici que nous voyons est venu par la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Le raisonnement, quand il rentre en action, alors il vous stoppe quelque part. Et dit, ah oui, c'est vrai. C'est la réalité quand même. C'est vrai, non C'est la réalité. Il est si cette nuit même, j'ai pris un mari et que j'ai tombé enceinte. Il faut attendre neuf mois. Et après neuf mois, c'est un bébé. Il faut les biberoniser. Oh Tu vas toujours attendre ces bébés-là, dis-moi j'attends, j'attends, j'attends du bébé. Dis j attends. J attends, j attends. Je crois que c'est ce que la Bible nous fait savoir ici. Je pense que c'était hors pas. Je pense bien. d'être à celle-là, je pense qu'il avait. C'était donc hors pas c'était donc je pense. Alors je pense qu ici que.. Je nous continuer un tout petit peu. Il dit, j'ai, verset 12, il dit. Donc retournez, retournez donc mes filles allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils juste grandit Réfugierez-vous pour cela de vous marier. Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles se lèvent à la fois, et pleurant. C'est vrai. Maintenant, il est ici. Oh, papa sa sa mère. Ça met pardon. Et qu'est-ce qu'il a fait <rire> Il dit, je suis revenu tout à fait réel. Maintenant, j'ai vu la réalité des choses. J'ai compris. Tu dois m'en aller. Frère, Dieu fait toujours la séparation. Amen. Amen. Amen. Ah, ça, c'est la vérité de Frère. Amen. Quand la logique, il m'a dit, mais, maintenant, on a vu. Qu'avez-vous vu Regardez cette femme ici, Ruth ici, c'est extraordinaire. Le regard qu'elle a posé, malgré tout ce que sa s'appelle, mère lui disait, oh là là, elle, elle voyait sa puissance, la puissance de ses dieux, au-delà même. Il lui dit, mais ton Dieu à toi. C'est vraiment Dieu. Amen. Elle n'a pas considéré la réalité de la situation, mais elle a regardé au-delà même de la réalité naturelle, celui qui est capable de pouvoir faire tout ce qui est possible. Le faisant de l'impossible. Alors, maintenant test est quand même continu et puis elle reste quand même avec sa belle-mère, et la belle-mère continue effectivement, et elle attend, et puis ce qui est extraordinaire, -ce c'est de pouvoir voir ce que les paroles que cette, cette dame ici attend on va pouvoir dire, verset 15 d'abord, Naomi dit à vite. ta belle-mère, voici donc ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur, frères et sœurs, que Dieu bénisse mon précieux frère. Frère, pour l'amour de Dieu, frère, il faut que vous réalisiez une chose. Si Dieu ne vous a pas, si vous n'êtes pas convaincu, vous ne serez jamais béni. C'est comme j'ai toujours dit, j'ai dit, à quoi pouvoir dire frère ou bien sœur, reste ici, reste ici. Si dans le cœur de la personne, il aime l'hostie dans l'Église catholique, il va rester là pour te faire plaisir, mais il ne sera jamais béni. Parce que pendant que la parole est en train de prêcher, il voit le prêtre catholique. Il voit la coupe avec l'hostie. Il voit la coupe avec ceci, Donc, il est là pour pouvoir souffrir. Alors, laissez-le partir. Ouais. Qu'il puisse se sentir. Si il se sent bien avec la coupe d'hostie, oh mais gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il a trouvé la chose qui lui convenait. Dieu n'a jamais obligé personne. Dieu aime toujours la personne qui est convaincue. Il se sent concerné. Alors, de tout son cœur. Avez-vous remarqué une chose? Naomi lui dit, mais retourne. Parce que... ça. Ta belle-sœur, effectivement, elle est partie. <rire> elle insiste en disant, mais il faut que tu puisses retourner vers tes peuple aussi, non C'est la même chose que le Seigneur avait dit à ses disciples. Vous vous souvenez Amen. Après que les autres soient partis, parce que c'était tellement aussi dur et difficile. Et puis il y a un groupe qui est resté. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais pourquoi vous restez vous aussi Vous pouvez aussi, vous en aller, partir aussi. Vous pouvez aussi, vous partir aussi, effectivement. Parce que le Seigneur ne cherche pas des hommes qui sont là. Un, un, un peu, un petit peu, tu te dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est si? Frères et sœurs, il n'a pas besoin de cela. Aussi longtemps que vous n'êtes pas convaincu par le Seigneur, il ne pourra rien faire de vous. Amen. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et Dieu ne peut pas agir. Vous montrez à vous descendrez, il n'agira pas. Pour que Dieu agisse en vous, il faut que vous soyez convaincu de ce que lui est. Il est Amen. Il Partez-vous aussi! Il n'a jamais supplié quelqu'un. Partez-vous aussi! Et, et, et la réponse est venue de Pierre. À qui il nous d'autre qu'à toi? C'est de toi que viennent donc les paroles de la vie éternelle. C'est vrai, non? Et cet homme a ajouté, vous savez, je l'ai toujours dit ici, il a dit, mais nous nous avons cru. Et nous avons reconnu que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que c'est celui, les qui a dit, mais toi, Pierre, reste ici pour faire la déclaration? Non! Non, parce que Pierre était convaincu par Dieu lui-même. Il a reçu la révélation du Seigneur. C'est vrai, frère. Dans ce message, Dieu n'a pas dit que vous puissiez adhérer à un message. C'est vrai, frère. On a l'impression que, et je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours aussi rappelé ici à longtemps de cela, la question a été posée à cet homme auquel Dieu a donné ce message étant temps du soir. Vous vous souvenez, non Amen. Si vous l'avez lu, vous aurez l'occasion de pouvoir parler beaucoup maintenant. Alors, il dit, il dit, mais, mais, frère, Branham, est-ce que... Puisque je crois ce message, vous savez, chaque fois que j'ai fait ces déclarations, oh, on m'attendait avec des couteaux pour me couper la manche. Et vous savez ce que moi j'ai vécu, c'est extraordinaire. Les gens qui prétendent croire ce message, il dit, mais, il dit, mais frère Banan, est-ce que tu as eu, est-ce que, puisque je crois ce message ici, est-ce que je suis sauvé? La réponse de cet homme ici, il dit, mais non mon frère, non ma soeur, c'est pas parce que tu crois au message que tu es sauvé. Que Dieu le bénisse. Amen. Et sa réponse est béni. Dieu n'a jamais dit, mais crois au message du temps du soir et sois sauvé. Amen. Jamais. Amen. Crois au Seigneur Jésus Christ. Et sois sauvé. Amen. Amen. Frère, que nos yeux s'ouvrent, béni. Que nous puissions comprendre l'importance des choses, ce que Dieu veut. Alors maintenant, c'est pour ça, frère et soeur. Il n'y a pas un. Puisque tu es un frère du message, une sœur du message, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Non. Quand tu arrives à ce point-là, ils ne sont pas convertis. C'est lui qui doit réellement prendre position pour ce message, il doit d'abord réaliser l'importance. Oui, que en tout cas, ça c'est des dieux, ça me concerne moi. Hier yeah, j'avais des pantalons qui serraient les cuisses comme ça en tant qu'un homme. Parce que vous savez, ils en hein. Il y en a comme ça, pas seulement les soeurs, mais les hommes qui sont là avec des pantalons qui serrent, et puis bon, ils en vous mettent des choses. Vous savez comment ça se passe dans le monde. Vous savez cela. Alors maintenant, quand l'évangile vient. Lorsque j'entends effectivement que la parole de Dieu dit que voici comment on les a trouvés, quelque chose se passe en toi. Tu dis mais en tout cas ça je ne le savais pas mon Dieu. Mais là mes yeux se sont ouverts. La même chose avec ma soeur. Oui il est à l'assemblée effectivement. Elle vient avec des juifs qui sont là. Je ne vais pas suivre derrière. Soeur, tu es une fille de Dieu, tu es dans le message. Le prophète a dit il faut que la gîle soit longue. Tu vas lui dire cela. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le message des prophète Alors vous allez faire effectivement des hypocrites. Ce que c'est qui doit se passer, ce que, en tant qu'une fille de Dieu, elle doit entendre non pas le prophète a dit, le prophète a dit, elle doit entendre ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur a dit parce que si c'est le prophète, alors elle va devenir prof... enfin, fille du prophète ou fille du prophète. Mais si c'est l'éternel Dieu, il devient un fils ou une fille de Dieu. Amen. Alors, quand on devient fils ou fille de, fille de Dieu, on écoute ce que les prophètes a dit. Amen. Parce que les prophètes parlent ainsi par l'éternel, pas ainsi par les prophètes. Il y a une différence. Amen. Donc, nous, nous sommes nés de Dieu. Alors, nous entendons. Mais quand Dieu parle, il parle aussi par les prophètes. Alors, nous écoutons maintenant. Alors, maintenant, quand maintenant il a entendu effectivement la parole de Dieu, il réalise effectivement que ça, ça, ce n'est pas l'homme qui a dit. Ça c'est mon Dieu à moi qui a dit, je ne voyais pas, mais il a ouvert mes yeux par la bouche du prophète. Amen. Alors je crois à son. La jupe qui était ici, frère, la nuit on cherche des aiguilles de tissu pour la rallonger. Amen. Parce que ce n'est pas toi l'homme qui a convaincu la soeur. Elle a été convaincue par Dieu. Et il a réalisé que la chose elle est tellement vraie. Et s'y accrochée de tout son âme. Il dit, ça c'est vrai, frère et soeur, toi maintenant rapporte maintenant la jupe à ce niveau-ci. Dis à cette sœur, tu sais, nous sommes dans les temps où, Dieu, enfin, où Dieu, Dieu est bon, les temps de la grâce, vous savez, Dieu ne regarde pas cela, mais la jupe. La jupe l'a coupe, et puis tu, vous savez, il faut quand même laisser un peu Dieu regarde ton cœur, tu as cédé un message, non tu, tu crois au Seigneur Jésus, si, si, non eh c'est pas un problème, mais, mais si cette personne prend la jupe et la met, ce qu'elle n'a jamais été convaincu par. Ce qu'elle a suivi un mouvement des hommes, amen. mais jamais parce que le bonjour est le livre, effectivement, c'est un livre comme tout autre livre. Amen. Mais si c'était une fille de Dieu touchée par Dieu lui-même, il y lui mais mon frère, c'est bien ta révélation, amen. mais ce que Dieu m'a montré dans les saintes Écritures, c'est absolument chose. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, frère, pourra jamais s'accrocher à la pensée d'un homme peu importe la taille ou la grandeur de cet homme. Lorsque Dieu a dit une chose, Amen. la Bible tranche tout. Il s'accroche à ce que la Bible dit. Parce que Dieu l'a dit. Et puis, il faut aussi avoir la révélation de Dieu. Amen. Absolument. Ainsi, nous réalisons à ce moment-là, à quoi c'est, pourquoi le message. Et je dis toujours, et c'est absolument important cela. Ainsi donc, nous réalisons l'importance de la chose. Parce que lorsque la lumière, elle brille. On n'a jamais dit, vous savez les spots qu'on nous a mis ici, parce que j'ai parfois un peu des problèmes avec mes yeux. Dieu m'a la grâce, je peux encore lire, mais non. Mais si, tous les jours, parce que la lumière, non Et que j'ai mes yeux braqués là-dessus, sur les spots qui sont tellement beaux, ils sont beaux. C'est vrai, oh, qui sont beaux les spots, qui sont vraiment beaux. Mes yeux toujours là-dedans, je vais avoir des problèmes ici. Ah, mais ils sont beaux. Mais les frères ne m'ont pas mis ça pour admirer les spots. Il m'a mis ça pour que je puisse lire. Amen. C'est cela le message. C'est vrai frère. Le message du temps du soir, c'est la lumière pour te permettre de pouvoir voir ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Amen. Et continue de faire encore aujourd'hui. Et ce qu'il fera. Amen. Et toi, tu as aussi ton aujourd'hui. Et ton lendemain, Amen. Dieu te l'a garantit. Pour autant d'abord que tu es ton aujourd'hui. Tu ne peux pas passer ton aujourd'hui pour aller à ton demain. Parce qu'il faut d'abord avoir ton aujourd'hui, et puis ton demain aussi, les garanties entre la main du Seigneur. Ainsi donc, elle pouvait insister en disant, mais tu peux partir, mais vas-y, effectivement. Vous savez, quand quelqu'un a un cœur double, c'est ce qu'on appelle en fait un hypocrite. Vous comprenez cela <rire> Oui. Un hypocrite, en fait, quand il est avec toi, c'est oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, sans problème. Et puis se trouve au marché, <rire> c'est tout à fait différent. Donc ici, c'est oui, et là, c'est non. La même personne. Alors avec une personne qui a un cœur comme ceci, mais ça marche aussi, elle est toujours boiteuse. Il s'est C'est effectivement parce que euh, d'un côté c'est A, de l'autre côté c'est B. Alors quand on met les deux ensemble, on n'est pas propre au royaume. Si cette jeune dame ici avait un cœur double, parce que sa soeur, ou pas, était comme cela. Elle pleurait, effectivement, effectivement, mais... En fait, elle pleurait parce que, bon, elle était avec quelqu'un, c'est tout à fait naturel, a hein, des sentiments comme cela. Mais maintenant, quand on vient maintenant aux choses qui sont importantes, là, à ce moment-là, quelque chose s'est passé, effectivement. Il faut que tes sentiments soient maintenant manifestes. Mais cette soeur n'avait pas un cœur double. Il avait un cœur juste et droit. Et c'est pour ça que quand sa belle-mère a même insisté en disant, mais, va-t'en ah non, non, non. Ce n'est pas qu'elle disait, non, je vais rester avec toi pour faire plaisir ou bien pour donner l'impression qu'elle soit appréciée de sa belle-mère. Non, ce qu'elle disait, elle était convaincue. Ce qu'elle disait, elle était vraiment sincère, véritablement vraie. C'est pourquoi chacun de nous tous, frères et sœurs, ces exemples que le frère nous a donnés dans les Saint Écritures, que Dieu les bénisse richement, e elles nous sont importantes. Chacun de nous doit arriver à pouvoir réellement aussi ouvrir ses yeux et réaliser combien c'est nécessaire pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, d'être aussi vrai. Vrai et aussi transparent, comme un comme du cristal. Parce que ce qui sort de ta bouche ne doit pas être différent de ce qui est dans ton cœur. C'est vrai, non? Amen. La Bible dit, et ça c'est le Seigneur Jésus-Christ, dit, que ton oui soit oui. Donc, quand tu dis oui, c'est de tout ton cœur, en fait, tout ton âme qui pense que c'est la chose Alors, ça, c'est vrai. J'ai dit oui, et que ton nom soit nous, Parce que ce qu'on y ajoute, certainement, vient du mal. Lorsqu'on n'est pas sûr et certain de la chose, alors ne prends pas d'engagement. Ne t'engage pas. Alors, pour pouvoir s'engager dans quelque chose, alors il faut avoir l'assurance. C'est réellement qu'une fois que je me suis engagé là-dedans, c'est comme ça aussi la même chose avec le mariage, non C'est vrai Quand une jeune fille doit se marier ou un jeune homme doit se marier, effectivement, on vous demande toujours de pouvoir prier le Seigneur. Cherchez la face du Seigneur pour que le Seigneur te réponde, si c'est vraiment la chose que Dieu t'a donnée si c'est l'homme que Dieu t'a donné ou c'est la femme que Dieu t'a donné, prends le temps de pouvoir chercher la femme du Seigneur en fait que ton engagement soit un engagement sûr et certain. Je parle en de temps, mais en fait, je vais termine ceci pour nous prendre une écriture que je vais les pour pouvoir parti, laisser partir chez vous aussi à la maison. Alors, ici, je vais terminer au verset 18. Verset pas je vais dire encore. Ton Dieu sera mon Dieu et où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré, que l'éternel mettrait dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça donc ses instances. Amen. Il a vu qu'elle était réellement décidée et convaincue de ce choix qu'elle a eu à pouvoir faire elle-même d'une manière aussi volontaire, sans influence de qui que ce soit. Alors, elle s'y est vraiment, à ce moment-là, elle a dit, je ne peux pas faire autrement que de pouvoir réellement la laisser. Et quand elle marchait avec cette fille, ici Ruth, je crois que son amour dans son cœur a encore davantage augmenté. Elle a réalisé que Dieu lui a donné encore une, une fille, parce que cette, cette dame ici a aimé réellement sa belle-mère, et il et, et s'est donné totalement jusqu'à même vouloir même aller vers le peuple qu'il a eu à pouvoir réellement accepter par les liens du mariage, qu'il a eu à pouvoir avoir et le Dieu qu'il a eu aussi à pouvoir aussi accepter parce que euh, ses enfants, effectivement, ils croyaient en l'éternel Dieu, et cette fille, effectivement, a accepté tout cela parce que en réalité, elle a eu à pouvoir avoir la grâce de faire le choix juste comme cela se devait. Et la fin de cela, nous l'avons pu le voir avec notre frère jusqu'à la fin quand il en est parlé. Parce qu'il est parlé effectivement au chapitre 4 du verset 18. On nous dit, même à partir du verset, 10, verset, 10, verset 17. Il dit, « Le voisin lui donnait en fait un nom en disant, « Un fils est à Naomi ». Et elle l'appelait Obed, ce fut donc le père d'Isaïe, père de David. Amen. Et c'est cela ce qui est merveilleux, de voir comment Dieu a eu à pouvoir vraiment placer chaque chose à sa place, de manière à ce que nous puissions voir que lorsque nous sommes déterminés et que nous avons pris la voie que Dieu nous a accordée, la grâce de pouvoir avoir effectivement la fin est toujours une grande bénédiction. Et ça, c'est ce que les Saintes Écritures nous montrent et c'est à cela que nous devons aussi nous accrocher tous et savoir aussi nous examiner dans tout ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre de, des Hébreux, je voudrais que nous puissions nous lever. Je vais être court, comme nous l'avons bien entendu la parole de Dieu. Je suis et puis nous allons prier. Et je vais vous laisser partir chez vous. Hébreux au chapitre 1. Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 3. Hébreu, chapitre 1, verset 1 à verset 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses,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 Monsieur Sauva, nous voulons te dire encore merci ce matin pour la grâce que tu nous as accordée, pouvoir réellement entendre ta parole et te louer, Seigneur. Et merci. Maintenant, nous avons lu cette portion de l'écriture. Puissions encore nous aider, Père, parce que nous voulons vraiment, par tout puissant, apprendre davantage de toi, être éclairés, être conduits encore par ta main. Car nous avons ainsi prié, Père, au de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire dans les Saintes Écritures, dans cet épître des, des Hébreux, la parole que le Seigneur, notre Dieu, a accordée à son serviteur ici de pouvoir mettre par écrit, parce que nous croyons que c'est l'apôtre Paul qui a eu à pouvoir, conduit par le Saint-Esprit, de mettre par écrit ici ce que nous venons de pouvoir lire. Et la manière dont les choses nous sont montrées, c'est pour que nous puissions avoir confiance et certitude et assurance, effectivement, dans les choses que le Seigneur a eu à pouvoir prononcer lui-même. Et la Bible nous dit ici, -ce là, frère et cela, frères et sœurs, c'est ce qui est triste, parce que le peuple d'Israël était un peuple qui était vraiment instruit, et auquel les, les témoignages et même la confirmation des choses ont été donnés de telle sorte qu'effectivement qu'ils qu aient confiance et assurance que ce que Dieu a déclaré par la bouche des prophètes, les choses devaient s'accomplir. Et ils ont vu, effectivement, comment, effectivement, au travers des temps qu'ils ont vécu, en réalité, comme Dieu envoyait des prophètes, effectivement, dans leur pays, ces prophètes qui venaient, tant qu'ils étaient à Israël pour Judas, effectivement, et qui venaient avec la parole de l'Éternel, et cette parole qui prononçait par l'Éternel, s'accomplissait. Et ce qui est écrit ici, dit, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, » Parler à nos pères par le prophète. Et c'est sûr et certain que ce peuple connaissait réellement que lorsque Dieu parlait, il utilisait effectivement la bouche des prophètes. Et par la bouche des prophètes, effectivement, Dieu manifestait en réalité ce que lui voulait que son peuple puisse savoir. Avec par l'éternel, il avait toujours eu confiance avec lui que seulement la chose s'accomplissait toujours. Quand c'était un prophète envoyé de Dieu... Et là, ils avaient confiance, même jusqu'à ce que Israël rentre effectivement dans son territoire, en réalité, le prophète était toujours envoyé, parce que même vous remarquerez en réalité, quand Jean Baptiste est aussi entré aussi en scène, quelque chose s'est passé aussi en Israël. Effectivement, il se référait toujours aux choses qui étaient écrites par les prophètes, comme vous connaissez effectivement la question qui avait été posée à Jean le Baptiste dans le chapitre de Jean, euh, dans, dans Jean, chapitre 1, je pense, c'est cela oui. Ils lui ont posé une question en lui disant, « Dis-nous effectivement, qui es-tu Es-tu celui qui venir Au chapitre 1, verset 19, il dit ceci, Jean 1, 19, il dit, « Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoya de Jérusalem des sanctificateurs et de lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, point. il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alors, il dit il lui demandait encore, « Mais quoi donc Es-tu donc, Élie Et il dit, « Je ne suis point. » « Es-tu donc le prophète ?» Il répondit « Non !» Il lui dit « Donc alors, « Qui es-tu donc afin en fait, que nous donnions les réponses à ceux qui nous ont réellement envoyés ?»« Quel es-tu donc, toi, toi est est donc de toi-même »« donc de toi-même » Et cet homme a eu à pouvoir réellement répondre, donner la réponse à cela. Et les questions qu'ils ont posées étaient en référence à ce que les prophètes avaient eu à pouvoir annoncer dans les temps anciens, effectivement, en ce qui concerne ce qui devait vraiment prendre place. Et ils avaient confiance en cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est ce qui est triste, effectivement, tellement que les choses étaient vraies, que la parole qui avait été annoncée par le prophète, ils en connaissaient, ils savaient que cela, la chose était vraiment vraie. Parce que même le rouleau du livre, vous vous souvenez, je pense c'est dans Luc, dans le livre de Jean, où Luc, Luc ou Jean, quelque part, où le Seigneur, la Bible dit, je crois c'est dans, dans le livre de Luc, mais je suppose que c'est cela. Luc au chapitre 4, je suppose que c'est cela, je pense que c'est là que nous pouvons peut-être peut trouver. Peut je suppose, je pense que c'est peut-être là. Oui. Luc chapitre 4, il dit, verset, verset 16, il dit, Il s'est rendu donc à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Esaïe. Donc, il savait qu'Esaïe était en fait le prophète de Dieu, et que ce qu'Esaïe avait annoncé dans le rouleau d'Esaïe, effectivement, c'était les choses qui devaient réellement prendre place. Et dans ce rouleau, effectivement, était aussi écrit par Esaïe les prophètes, « Que voici donc, la Vierge le ainsi de suite, ainsi de suite. » Parce que même, vous pouvez voir que dans le livre de Matthieu, il en a rappelé effectivement au chapitre 1, « Enfin que s'accomplit donc !» Nous le lisons en fin de la livre, même si nous avons déjà lu, mais nous le lisons. Matthieu au chapitre 1, verset 22, il dit « tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et donnera le nom de d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc cela était la chose que dont eux savaient, que ce que le prophète avait annoncé de les temps anciens, ces choses en réalité devaient arriver à pouvoir aussi s'accomplir, parce que ce qui a été dit comme ainsi par l'Éternel est la parole de Dieu. Ainsi donc. Nous voyons dans le livre des actes, effectivement, au chapitre 13, au verset 30, acte 13, verset 30. Nous lisons ici, verset 30, pour vous connaissez, là, pour nous, on les tableaux. Acte 13, verset 30. Il dit, « Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Il est aussi apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle et la promesse, Faites à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Amen. Donc effectivement que tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, ce que les prophètes avaient annoncé, le peuple d'Israël attendait en fait l'accomplissement de cela. Parce qu'ils savaient évidemment, que ce qui était écrit, ce que Dieu avait annoncé, il devait l'accomplir. Regardez, et la Bible nous le montre encore effectivement, parce que à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Donc ils avaient une, certainement une assurance que réellement que les chose qui était écrites devaient réellement s'accomplir. Mais remarquez ce qui est troublant et ce qui est aussi problématique, bien que sachant que ces choses étaient annoncées d'avance. Mais au moment où ces choses ont commencé à pouvoir se mettre en place et s'accomplir effectivement, alors ils étaient devenus aveugles. Et pourtant, ils savaient que ça c'était écrit. Dieu l'avait annoncé, effectivement, et ils attendaient. Et on très bien d'abord, pour revenir un tout petit peu, un peu en arrière, en ce qui concerne effectivement la de Jean-Baptiste. Oui, ils ont posé la question, parce qu'ils savaient que dans les scènes Écritures, le prophète en avait parlé. Donc si cela a été parlé, effectivement, a été annoncé, cela devait effectivement aussi s'accomplir. Mais lorsque Jean-Baptiste est entré en scène, et, et ce qui est étonnant, c'est que qu'il aimait les sacrificateurs et les lévites. Vous savez ce que ça veut dire, non les sacrificateurs et les lévites ont envoyé des gens pour aller demander, poser la question à Jean, qui était-il Était-il Christ ou le prophète ainsi Donc ces gens connaissaient les Écritures. Ils en connaissaient effectivement la portée, parce qu'ils étaient là pour enseigner aux peuple pour les monter. Parce qu'il n'y avait pas d'autre point, que ce que Moïse avait annoncé, ce que le prophète avait annoncé. Donc ils étaient comme des fils des prophètes. Donc, ils avaient entendu, comme cela passait, là, c'est parlé, se répété chaque jour, le jour du sabbat, ainsi de suite, ils en avaient la connaissance. Donc, ils savaient, les scribes et les pharisiens le savaient. Mais quand la chose dont ils tous attendaient, en réalité, devait réellement s'accomplir, et avait pris place, effectivement, ils ne l'ont pas vue. Ils sont passés, effectivement, à côté, alors que la chose était là. C'est ce que cet homme ici dit, mais... Or, oh, plusieurs reprises, manière, Dieu nous a parlé, effectivement, a parlé à nos pères par le prophète. Alors, il dit, mais, il dit, mais, mais dans ces derniers temps, là, il nous ramène maintenant à tous, non seulement à nous, mais il ramène en fait le peuple de Dieu. Et même aussi ceux qui étaient aussi là-bas, les juifs à l'expression, il dit, mais, mais dans ces derniers temps, quelque chose s'est passé. Et c'est là que effectivement ils ont eu à pouvoir manquer la chose. Mais en fait, Dieu n'avait pas manqué. Parce que comme la Bible dit effectivement que Dieu parlait par les prophètes, Dieu a continué à voir leur parler ainsi par les prophètes. Parce que la Bible dit que le Fils et l'homme, le Seigneur Jésus, était le prophète. Donc au travers de lui, effectivement, il a accompli l'initiative des prophètes par le Fils et l'homme que dit. Quand le Fils et l'homme viendra, le Fils et l'homme, il était quand même Dieu prophète sur la terre. Dieu a permis, effectivement, il a fait les choses de telle sorte que les gens puissent arriver à pouvoir voir et comprendre ces choses-là, mais ils sont passés à côté. C'est important ceci, frère. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. Mais c'est important ceci. Pourquoi Parce que la Bible dit une chose que nous passerons tous par le jugement. Donc, chaque âme, chaque homme, chaque femme, chaque être humain sur la terre, il doit passer à la barre du jugement. Il doit être jugé. Mais maintenant, pour que chaque homme soit jugé, il faut d'abord que l'homme ait eu l'occasion de pouvoir aussi entendre. Ou aussi voir aussi la chose. Certainement. Parce qu'ils qu attendaient un prophète, Dieu leur avait envoyé, envoyé effectivement un prophète. C'est sûr et certain. Quand on a posé la question à la veuve de naissance, vous vous souvenez Qui est-il pour toi Pour moi, c'est un prophète. C'est vrai Effectivement. Ce ministère se manifestait en réalité. Et le peuple d'Israël devait arriver à pouvoir voir et comprendre la chose. Dieu a permis effectivement que cela puisse arriver à pouvoir se manifester au milieu de ce peuple qui ne croyait qu'au prophète. En fait, il était le prophète. dont Moïse avait parlé, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur notre notre beau-frère, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc un prophète comme moi, comme Moïse était en fait. Donc il était donc le prophète dont Moïse avait parlé, comme la question était quand on a envoyé les gens vers Jean-Baptiste, il dit, mais es-tu donc le prophète Celui qui devait réellement venir Alors il a répondu, il dit, mais je ne suis point. Il dit, mais non, mais qui es-tu alors Il dit, mais en fait, vous voulez savoir qui je suis Il dit, mais je suis la foi de celui qui crie dans le désert. Préparez donc le chemin. Donc là, effectivement, le Seigneur a encore éclairé. Prêtez attention frère, ce sont des choses que vous nous avons déjà entendues, mais prêtez attention, absolument important. Oui, effectivement, il dit, mais je suis la voix, comme a dit qui, regardez très bien, dans Jean, Jean chapitre 1, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, à les chemins du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Amen. Donc, il les a renvoyés dans l'Écriture pour qu'ils aient l'assurance qu'effectivement que ce que Esaïe les prophètes avait proclamé, cela s'est accompli, effectivement, je suis cette voix. Or, il savait qu'effectivement que si cette voix se manifestait, parce qu'il dit ici à planisser les chemins du Seigneur, je suis donc envoyé pour cela. Donc, le, vous savez, le scribe et les pharisiens, les lévites et les sanctificateurs, ils étaient au courant. Parce qu'ils ont envoyé donc, ils étaient par ici dans la télé, dans Dieu a envoyé effectivement aussi la parole pour qu'ils puissent être au courant de ce que Dieu faisait. Frères et sœurs, quand vous-même vous êtes tellement à côté de la chose, ce pas que Dieu veut que vous soyez à côté de la chose. Parce que Dieu accorde la grâce effectivement pour que la chose soit aussi claire, comme nous l'avons lu ici effectivement avec ces, peuples, ces gens qui étaient partis et ils leur ont dit. Malgré que Jean-Baptiste leur a montré, effectivement, voici ce que je suis, c'est pour qu'ils sachent, qu effectivement, que si je suis entré en scène, alors le Messie, dont les scènes Écritures parlent, effectivement, lui, il est aussi à la porte. C'est ce que notre frère a lu tout à l'heure dans le livre de, de, de Jean, Jean, Jean, Jean, je pense, chapitre 3, ou Matthieu, je pense qu'il a eu à pouvoir lire. C'est quoi ce. Oui, voilà, c'est Matthieu, je pense. Oui, c'est Matthieu. Matthieu, oui. Nous lisons dans Matthieu, effectivement. Matthieu, je pense que c'est cela. Oui, chapitre 3. Il dit, verset 7, il dit, mais voyant venir à, à son baptême beaucoup de pharisiens, des saducéens, il leur dit, Rassez-vous, ah, Père, qui vous a appris à fruit la colère à venir Vous donc du fruit digne de la et ne prenez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour Père. Quand je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants. Abraham, déjà cogné, mis à la racine des arbres, tout arbre donc il ne produit pas de bons fruits, sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous ramener à l'importance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Frère, il ne parlait pas en cachette, hein? il parlait clairement. Et tout le monde était au courant, ils entendaient ce que cet homme disait. Il s'adressait à des saducéens, aux pharisiens, effectivement, tout ça. Il dit, mais beaucoup de pharisiens et des saducéens venaient, il dit, mais race des vipères. Vous entendez cela? Donc, c'était un prophète qui avait la vision de Dieu. Il connaissait ces hommes qui venaient, frère, parce que ça ne servait à rien de jouer à la comédie. C'est sûr et certain. Il dit, mais race des vipères, qui vous a donc appris à pouvoir faire la comédie? Maintenant, écoutez, il dit, il dit, déjà, verset 10, il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout ardent qui ne produit pas de bons fruits il sera coupé, j'étais au feu. Moi, je vous baptise donc pour vous donner la répandance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans les greniers, Mais il brûlera effectivement la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Mais non, regardez bien. Dans le livre de Jean, maintenant, au chapitre 1, nous lisons effectivement ici au verset, verset 26, il dit, jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous. Vous suivez cela? Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous. Ce n'est plus quelque chose qui sera dans le futur. Frères et sœurs, ouvrez vos oreilles pour l'amour de Dieu. Il dit, mais, il dit que, mais, mais ça sera dans le futur. Il dit, mais, au milieu de vous. Donc, cet homme parlait d'une manière aussi claire et précise. Il dit, mais au milieu de vous, il dit si. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il dit ces choses se ce passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit Après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi, et je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Oh, Ça devient bien plus clair, frère. Il dit, mais afin qu'il fût manifesté à Israël, donc je suis venu baptiser d'eau. Souvenez-vous, frère, que depuis qu'Israël, je n'ai pas trouvé cette écriture qu'avant, avant, avant, Jean le baptise effectivement, un prophète est sorti pour baptiser le peuple. Non, on nous a dit, ils ont été baptisés en Moïse, dans la mer rouge. Mm -hmm. Mais je n'ai pas vu un premier événement, je t'ai baptisé, non, je n'ai pas vu cela. Peut-être que je n'ai pas, peut-être que je n'ai pas, qu pas encore vu sur cette écriture. Le seul qui a eu à pouvoir baptiser, c'était Jean-Baptiste. Mais regardez ce qui est étonnant, frères et sœurs, c'est impressionnant. Les peuples qui avaient entendu Jean-Baptiste prêcher, ces hommes ont été touchés à un corps, ils ont accepté le baptême. Il n'était pas avec les Sanédrin, là-bas, effectivement, Jérusalem. Mais le Sanédrin, tous les deux ne peuvent pas mais Il y a quelque chose de différent avec cet homme. Il n'est pas habillé comme nous. Il ne mange pas comme nous. Il est dans les déserts, effectivement. Et quand il crie, mais le peuple de Dieu entend. Et il, il vient, effectivement, et il se conforme à ce que cet homme prêche, effectivement. Qu'est-ce qui se passe là-dedans C'est pourquoi, effectivement, qu'ils ont envoyé des gens pour l'imiter. Et tu le Christ. Parce que. Si le Christ vient, les choses seront différentes. Es-tu, le prophète, frère, c'était Dieu qui était en action à ce moment-là. Il avait rien à voir avec l'homme. C'était Dieu, effectivement. Dieu montrait aux hommes, effectivement, que ça, c'est moi qui le fais. Et l'homme que Dieu avait envoyé, effectivement, Jean-Baptiste, a dit de manière aussi claire, il dit, mais il est au milieu de vous. Pas qu'il sera, mais il est au milieu de vous. Donc c'est ça. Oui, mais maintenant, on a vu que les questions à propos des gens, c'est accompli. Donc, en, en rapport avec ce que la Bible disait, effectivement, ce, voici la, la, la voix qui vient dans le désert, ainsi de suite, donc c'est accompli. Ça veut dire que maintenant, le Messie doit entrer en scène. Parce qu'il a dit aussi, il faut que moi, je diminue davantage, Que lui puisse croître de plus en plus. C'est vrai. Et ça, cet homme l'a dit aussi clairement. Il dit, mais voici donc l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Il a montré effectivement aux hommes ce que Dieu avait eu à pouvoir ouvrir, la volonté parfaite de Dieu. Et tous ceux-là qui venaient, ils entendaient, Jean. Même des espions venaient parmi eux, mais ils entendaient quand même Jean. Pourquoi, frère Pour l'amour de Dieu, écoutez ceci. La même prédication que vous entendez, frères et sœurs, elle est une bénédiction pour vous, une délivrance pour vous, mais aussi une malédiction pour les autres. La même prédication. La même parole. Elle vous sauve vous et les autres à la condamnation éternelle. C'est sûr et certain. Parce que pourquoi Dieu est juste Lorsque Il fait quelque chose, la chose qu'il fait, parce que quand il démontre ce qu'il doit faire, c'est pour que le jour du jugement, la Bible dit, mais toute bouche sera fermée. Personne ne pourra dire, non Seigneur, je ne le savais pas. Non Seigneur, je ne l'avais pas entendu. Mais effectivement, comme Jean a il a déclaré ces choses. Et ils étaient là, le pharisien et les Sadducéen, en se faisant baptiser, ces paroles-là, ils l'ont entendu. Vous vous souvenez, frères et sœurs, de ce que le Seigneur Jésus a eu à pouvoir dire, je pense, dans, dans peut-être Jean ou dans, dans Luc, quelque part, effectivement, ici. Il a dit une parole, je crois, qui est, qui est importante, effectivement, en ce qui concerne le baptême que Jean a, a, a eu à pouvoir, effectivement, apporter au peuple. Il dit... Je crois quelque part dans les scènes d'écriture. Nous l'avons, à ma, à ma prise, je l'ai lu souvent ici, mais je, je ne le retiens pas, mais où, où il parle effectivement ce qui concerne que ceux qui étaient venus ont justifié, effectivement, ils ont été, pour, qui ont pris la baptême de gens ont justifié Dieu, mais ceux-là, les docteurs voir mmh. la c'est les qui n'ont pas pu se faire baptiser. Ils pas, je crois c'est dans, dans, dans Luc quelque chose comme ça, ou euh, je suppose que c'est cela. Oui, oui, dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, il dit. Vous. Je vous le dis, parmi ceux qui sont. Vous. Je vous le dis, parmi ceux qui sont les défunts, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur regard les desseins de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi faire? Ils étaient au courant. Hein? C'est sûr et certain. Dans tout Israël, ils savaient effectivement qu'il y a un événement là-bas. Un homme du nom de Jean Baptiste qui sort effectivement habillé en poil de chameau, qui mange des sauterelles et du miel, effectivement, un homme bizarre. Mais tout le peuple vont à lui. Pour écouter effectivement, et qui se font baptiser effectivement là-bas. Ils étaient au courant, parce qu'ils ont même posé des questions. Donc ils étaient au courant de ces choses. Ils n'étaient pas des gens qui ne savaient pas. Ils savaient cela. Et maintenant cet homme leur a dit, mais non, ce n'est pas moi en fait. Celui qui vient après moi est plus grand que moi-même. Je leur ai dit encore dans Jean, chapitre 1, nous continuons rapidement. Il dit, en verset, en verset, euh, en verset 32, verset 32, il dit, je ne les connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut ma Israël, je suis venu baptiser d'eau. Quand il dit, Jean rendit ce témoignage, il dit J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne les connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Cela là m'a dit celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, celui, celui, celui, celui sur, qui, sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, il a vraiment parlé d'une manière assez claire, en disant même Il est le Fils de Dieu, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc, le message de Jean était clair pour tous ceux qui pouvaient arriver à pouvoir entendre. Bien aimé, frères et sœurs, c'est absolument la même chose aussi pour nous. La prédication de William Marianne Branham pour ce temps ici, la lumière du soir, ces prédications sont aussi claires. C'est dans ces prédications, effectivement, que nous pouvons entendre que les baptêmes est ainsi, ainsi, ainsi. Dieu a eu à pouvoir parler de toutes les manières possibles. Amen. Amen. Pour que chacun de nous, effectivement, ait la connaissance de la chose. Amen. Comme Jean les bâtirait pas de manière assez claire et précise, mais le problème est celui-ci. Quand le Messie est entré en scène, alors que Jean avait tout dit, Amen. quand le Messie est entré en scène, conformément aux saintes écritures. Parce qu'il est venu, selon les saintes écritures. Et, et il a agi effectivement, selon les saintes écritures. Et, et comme la Bible dit, il est dit, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père m'a demandé bon de faire. Parce que Jean-Baptiste avait dit, il est le Fils de Dieu. Amen. Ah oui, frère, c'est un fils. Donc il connaît son Père. Il sait d'où il vient. Mais regardez très bien, très, très, un peu plus court. Regardez très bien, frère. Comment de quelle manière le Seigneur aille à Parce que Jean-Baptiste dit il dit, mais j'ai vu l'esprit descendre. Et c'est lui qui rentre. Qui me dit, mais, alors j'ai entendu une, une fois qui disait Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouvais plaisir de pouvoir demeurer. Amen. Donc, ce que Jean a déclaré était la chose qui était vraie. Et la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Et l'esprit de Dieu descendit comme sous la forme d'une colonne. Et Dieu parla. <rire> Et les saints écrits nous montrent qu'effectivement que Dieu s'est déversé en Christ. C'est vrai. C'est vrai, non? Amen. <rire> Dieu s'est déversé en Christ. Et ce témoignage a été rendu par Jean le Baptiste, l'homme qui avait été envoyé, effectivement, pour pouvoir préparer les chemins du Seigneur, comme la Bible le dit. N'est-ce pas vrai? Il dit, mais j'ai vu cela et j mais moi, je rends témoignage. Dément, effectivement, que Dieu qui est le créateur de toutes les choses, dans les cieux et sur la terre. Prêtez attention, s'il vous plaît. C'est Dieu-là, quand il a vu, effectivement, là, cet homme, le prophète, avec l'agneau là-dedans, sous la terre, effectivement, la Bible dit que Dieu est descendu et il s'est déversé en Christ. Amen. Si Dieu s'est déversé en Christ, est-ce qu'il y a une partie qui est restée quelque part Amen. Non, frère Vous direz, mes frères qui dis, va, prêtez simplement attention. Regardez ma policière, vous le savez. Colossiens au chapitre 1. On nous dit, verset 15, il nous dit, « Il est donc l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Amen. Parlant du Fils, hein? Vous suivez cela Parce qu'au verset 14, on nous parle de cela, donc, Fils de son amour. nous as donc en qui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du bien visible, le premier de la création, car en lui il créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trois, dignité, domination, autorité. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier né d'entraînement, afin d'être en tout le premier. Amen. Verset 19, il dit, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. » Amen. Donc quand on parle de la plénitude, c'est que toute la divinité de Dieu s'est déversée totalement en Christ. Amen. Amen. Ah, Alléluia. Oui, le Dieu qui a créé les cieux et la terre s'est totalement déversé en Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, et cela, c'est absolument important pour nous que nous comprenions ces choses. Elles nous sont importantes dans notre marche, dans notre communion avec Dieu. La Bible dit Dieu, Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je vais lire encore dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. Verset 19. Il nous dit. Car. Dieu était, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Amen. Amen. Donc Dieu s'est déversé avec toute sa plénitude en Christ. Amen. La question que nous pouvons nous poser pouvoir <rire> savoir quel était le but réellement de Dieu, de pouvoir réellement se déverser dans ce corps-là. Pourquoi est-ce que le Dieu qui est infini, le Dieu qui est le Tout-Puissant, le Dieu qui a la capacité de dire une chose, et la chose se faisait, avait-il besoin de pouvoir descendre dans une chair humaine Parce que quand on regarde ce que les saintes écritures nous disent, dans Jean chapitre 1, vous le connaissez, mais prêtez attention. Chapitre 1 de Jean, nous lisons avec vous, au verset 1, on nous dit, Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, c'est assez clair. On n'a pas même l'explication. La Bible dit la parole était Dieu. Et au verset 14, nous lisons Et la parole a été faite chair, Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils Unique, venu du Père. Amen. Donc, ce n'est plus un homme, en fait. C'était Dieu dans la chair. Amen. Le Dieu qui a créé l'univers. C'est Dieu qui a créé les étoiles, le cosmos, qui t'a créé toi, mon frère et ma soeur. C'est Dieu-là, un jour, eu décidé de vendre dans une chair humaine. Amen. Dans un corps comme le tien et le mien, le Seigneur du ciel. Amen. Fais pas un petit Dieu, parce que la Trinité, c'est du diable, effectivement. En fait, enfin, c'est pour gagner les hommes de la foi véritable de Dieu, pour lui en donner trois dieux. Parce qu'aussi longtemps que tu en adores trois, tu n'as pas la foi de Dieu, en fait. Tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu en as trois et tu ne crois pas en Dieu. Parce que si tu en as trois, tu me dis que tu crois en Dieu, alors la question est celle-ci, lesquels de Dieu tu crois? Le Père, et si c'est lui, alors qu'est-ce que tu veux avec le Fils? Parce que la Bible t'a dit, toi et toi qui es un croyant, la question a été posée, quel est le plus grand et le plus grand les commandements tu aimeras, écoute-toi, dit le écoute-toi écoute, Israël, Amen. le Seigneur notre Dieu, il est l'unique, il est le seul, et tu l'aimeras de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force de pensée, Amen. Amen. Maintenant si tu en as trois, lesquels tu vas aimer de tout ton cœur, Dieu le Père, alors où sera Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, comment tu vas marier les trois parce qu'il est question d'avoir un, un amour unique pour un seul unique Dieu, comme la Bible dit. Alors avec les trois, où est-ce que je vais avec C'est pourquoi l'amour n'est pas parfait. Il y a un problème quelque part, effectivement. Et si les saintes écritures nous montrent en réalité que c'est Dieu, comme la Bible dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu en fait. Amen. Verset 14, il dit mais et cette parole a été faite chair. Le Dieu qui est le Dieu de l'univers, qui a créé toute chose, a voulu vraiment venir dans un corps comme le nôtre, effectivement, ici. Pourquoi, frère Pour quelle raison, effectivement, ce Dieu a voulu prendre la forme d'un homme et venir, effectivement, sur cette terre et aussi aller dans le zoo du baptême, comme la Bible le fait savoir, effectivement. Pour quelle raison Est-ce que Dieu a-t-il besoin d'un baptême, frère Ouvrez nos yeux, bien mes frères et sœurs. C'est absolument nécessaire et important. Frère, ne jouez pas aux soi-disant croyants, au ceci, au cela. C'est pourquoi, quand on est parallèlement dans les choses de Dieu, frère, vous allez toujours avec des, des problèmes de, « Peut-être, je ne suis pas tellement sûr, frère. » Maintenant, le temps de « Peut-être » n'est plus là, frère. C'est le temps où tu as l'assurance de Dieu. Amen. Quand tu n'as pas l'assurance de Dieu, frère, c'est à l'autre côté où tu vas. Amen. N'oublie pas ces choses, frère, il faut être sûr et certain. Amen. Frère, il ne s'agit pas des fois d'embrasser quelque chose, que tu dis que c'est peut-être la vérité, c'est probablement, j'essaie encore. Il est grand temps pour toi de voir t'asseoir et bien réfléchir. C'est sûr et certain. Est-ce que Dieu a-t-il besoin du baptême lui qui est le dieu des cieux, dont la Bible dit, il est assis sur son trône, et les anges de Dieu l'adorent, il est saint, saint, saint, saint de... vous savez la Bible dit, bien. il est saint, saint, saint, saint l'éternel, le dieu tout puissant, les, les séraphins qui sont effectivement devant lui, ils ont six ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour pouvoir voler. Et tous les jours ils disent, mais Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Frère et Saint, vous jouez trop avec l'évangile, vous jouez trop avec les choses de Dieu. Vous croyez tellement si important que Dieu doit vous supplier, qu'on doit vous parler avec, je ne sais pas moi comment, pour que lui, si, ici, si, ici, si, si, si. Vous ne réalisez pas, frère. En quoi, effectivement, dans quoi vous, vous trouvez Et comme nous le voyons dans la Sainte Écriture, Dieu n'a jamais supplié personne. Pour croire aux Saintes Écritures ou pour devenir un croyant. Non, frère. Il faut que toi, tu sois convaincu. Amen. Vous avez, frère, c'est ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que. Oui, il faut que. Parce est bon. Et, vous savez, comme je dis toujours ici, je vis un petit comme ça. Ah bon, je vais rester chez moi à la maison. Eh. Bon, parce que vous savez, quand on reste ce soir à la maison, on se fait très important. Ah, mais vous n'avez pas vu tel frère, tel soeur. Oui, mais vous avez. Oh mais parce que je n'ai pas content avec la prédication. Attends, vous l'appelez non, je suis pas content avec la prédication, alors moi, je reste à la maison. Vous n'êtes pas content avec la prédication. Vous ne vais pas la maison. C'est votre droit. C'est votre droit. Mais en fait, Dieu ne va pas vous supplier en disant, oh je vous en supplie, viens à l'assemblée, viens à ceci. Non, non, non, non, non, non. Nous devons réaliser une chose qu'il s'agit de mon monstres. Il s'agit de mon âme à moi. Amen. Je besoin de pouvoir me trouver là où Dieu veut que je sois. Amen. Et que la parole de Dieu fasse son œuvre à moi parce que je veux voir Dieu. Amen. Le salut est un. Vous savez que le problème du salut, c'est un problème tout à fait individuel. Ce n'est pas un problème d'église, ce n'est pas un problème de pasteur. C'est votre problème entre vous et Dieu. Amen. Amen. C'est vrai Amen. Quand Dieu vous a réellement convaincu, vous, alors il vous place à l'endroit qui lui il veut que vous soyez. Vous n'avez pas chéché, moi je vais être, moi je vais être, non. Mais, mais Seigneur, Maintenant, conduis-moi. La Bible dit que tous ceux qui sont Amen. conduits Amen. par l'Esprit de Dieu Amen. sont fils de Dieu. Amen. Mais il n'a pas dit que tous ceux qui conduisent l'Esprit de Dieu Amen. sont fils de Dieu. Amen. Non, frère, tu veux conduire Dieu. Tu veux instruire Dieu, tu veux dire. Mais alors, moi je ne vais pas là, je vais, je vais ici. Non, mais ce n'est pas à toi de pouvoir te conduire. C'est au Seigneur de pouvoir réellement te conduire lui-même à l'endroit que lui veut, parce que tu ne t'appartiens plus en réalité. Alors, nous revenons. La Bible dit, effectivement, dans les Saintes Écritures, que la parole de Dieu a été faite chère. Et, et cette même parole, et combien Dieu est tellement si parfait, quand il vient vers Jean de Baptiste, effectivement, celui qui est, et vers qui il devait aller, comme Dieu est parfait. Jean dit Oh, parce qu'il savait, Jean. En tant que prophète de Dieu, il savait, c'est vraiment triste, mais il savait effectivement, parce que c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il savait que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Mais il dit que c'est lui ce qui tu verras. C'est celui-là, en fait. Il a son vent en la main. Alors, alors, il dit, oh, celui que je vois ici, c'est mon Seigneur. C'est vrai, non? Amen. Alors cet homme dit, mais maintenant, il dit, c'est... Il dit, mais Seigneur, mon Dieu, mais il dit, mais toi, tu viens, on dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est vrai, oui. Mais toi, tu viens à moi. Vous connaissez la réponse. Il dit, mais les donc doivent accomplir tout ce qui est juste, ce que les saintes écritures ont eu à pouvoir déclarer. Est-ce que Dieu avait-il besoin de pouvoir aller vers un prophète, effectivement, ainsi de suite, pour être plongé dans les eaux est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'est là que nous comprenons, chacun de nos frères et sœurs, l'importance de ce que Dieu attache à sa parole. Amen. Amen. Amen. Oui, c'est sûr et certain. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu vient donc au prophète. Amen. Mais si maintenant la parole est venue chère, elle doit aller vers le prophète. Amen. Amen. Frère, Dieu ne fait pas exception de personne. Mais il demeure effectivement le Dieu de ses principes. Même si nous, tous les on tourne l'écriture comme l'on veut, mais la parole de Dieu s'accomplira certainement, Amen. comme Dieu l'a déclaré. Amen. Et de la manière dont Dieu l'a dit. Frère, Dieu ne s'occupe pas de nos interprétations. Amen. Il ne s'occupe pas de nos prédications à nous. Amen. Dieu s'occupe de sa prédication. Amen. Amen. Amen. Frères et sœurs, oui, j'ai toujours dit, je l'ai répété, frère. Tous les prédicateurs qui prêchent leur doctrine comme ils le veulent, ils ont les droits. Ils sont libres, effectivement, sur cette terre. Tout le monde est libre d'ouvrir sa porte à cause de faire ce qu'il a envie de pouvoir faire. C'est sûr et certain. Mais c'est sûr et certain aussi qu'ils sont en train de perdre leur temps. C'est vrai. <rire> c'est la vérité. La Bible dit, que le Seigneur l'a dit, mes élus en moi ne seront pas séduits. Amen. Non, frère. Quand tu es l'élu des dieux, sois sûr et certain Amen. que même si le pot, même si l'homme dit, mais il vient, dit, de la part de Dieu, frère. Quand ce n'est pas Dieu, si tu es l'élu de Dieu, Dieu ne te laissera pas celui. Amen. Amen. Amen. Toutes les forces doctrines ne vont pas venir, frère. Ceux qui sont des dieux, ils sont gardés par Dieu. Amen. Mais il faut que cela vienne. C'est sûr et certain, Amen. parce que les corbeaux doivent aussi être nourris. C'est la vérité, non? Amen. Un corbeau doit aussi être nourri. Amen. Et c'est, tout à fait. Et c'est la bible qui le dit. ils de Noël nous fout des docteurs. Cela doit aussi s'accomplir. Et à la démarche, ils tant des choses agréables. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détourner l'oreille de la vérité, Amen. Frère, Ils n'aimeront jamais la vérité. Amen. Pour quelle raison? La Bible a dit, le Seigneur l'a dit lui-même, il dit, Mais, mais où oh, dans Jean, il est bien dans Jean. Jean, Jean je pense chapitre euh, 18. Il dit ici, verset, verset, verset 17, verset Donc il dit verset 37. Il dit Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, vous suivez cela Écoute ma voix. Amen. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est sûr et certain. Hein? Il est venu pour cela, pour ceux qui sont de la vérité, puissent arriver à écouter effectivement sa voix à lui. C'est pourquoi il a toujours dit, mes prébis entendront ma voix et ne suivront pas la voix des étrangers. Amen. Amen. C'est comme je le disais, vous pardonnerez, je parle un tout petit peu. Vous savez, c'est ce que le catholicisme a eu à pouvoir faire depuis des siècles et des siècles, effectivement, en imposant toutes ces doctrines, comme vous le savez. On mangeait des bougies dans les prétoires, on pouvait faire tout. Donc, En fait, avec tous les catéchesses, on nous a tellement bien enfermés pour qu'on puisse pas sortir, en plus de cela, pour bien nous garder. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont même retiré la Bible. Parce que si toi tu avais la Bible à main, tu étais presque brûlé. Vous vous rendez compte, hein? Alors maintenant, pour bien vous enfermer, on vous montrera maintenant des catéchaises des, des, des ceci, avec tout ce, que, tout ce que les prêtres pouvaient arriver à pouvoir savoir lui-même. Il vous en met avec toutes ses connaissances, etc. Donc on mangeait que du col, on mangeait que des ceci. C'est vrai, donc il fallait, ah, il, fallait, il fallait effectivement confession et puis euh, comment on puis, la communion, vous connaissez cela non Donc dans une maison, si un enfant n'a pas encore apporté cette robe blanche, avec la communion c'était une maison des athées. Ah oui, en plus on faisait des prosélytismes, et on faisait des fêtes effectivement tous, vous savez cela. Donc on était dans toutes ces choses-là, alors vous étaient tellement connus. mais là tout le monde est catholique. Qui peut dire quoi que ce soit, frère Les gouvernements, les dirigeants sont des catholiques. Vous savez que les prêtres les jésuites sont des fonctionnaires de l'État Donc, dans les gouvernements, dans le royaume, dans les temps anciens, effectivement, c'était eux des conseillers de roi. Vous ne savez pas cela <rire> C'est vrai, ça. Il y avait conseillé de roi, effectivement, et puis tout ça. Donc, c'est eux qui géraient, effectivement, le monde. Alors, qu'allais-tu faire à ce moment-là Tu étais bien enfermé en système c'est vrai, non Mais j'avais oublié une chose. La parole des dieux est une sémence. C'est sûr et certain, frère. Oh, vous avez quand Une semence à la germe de vie. Prenez-la, frère. Amenez-la ici. Mettez même, vous savez, vous avez, prenez, prenez plein, mettez-la la terre, pardon, mettons une terre ici. Et mettons la semence dedans. Prenons une brique. Une brique. Mettons dedans, frère. Mettez la brique dessus et asseyez-vous dessus. Donc, que la sémence, vous allez vous asseyez encore au-dessus de la brique. Frères et sœurs, si le germe ne vient dedans, Amen. peu importe la brique. Amen. La sémence est quoi jamais? Elle doit, dire, elle doit sortir, frère. Elle doit ramper. Amen. Et puis elle doit sortir. Amen. Au soleil. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le soleil doit être en maturité. Amen. Hey. Ceux qui sont des dieux ne seront jamais dieux. Impossible, frère. C'est pourquoi cet homme de Dieu, l'apôtre Paul fait, mais quand bien même nous-mêmes, frère, nous-mêmes, voulons apporter l'évangile. Si nous voulons apporter un autre évangile, même si un autre descend du ciel. Oh. Amen. Parce que ce que Dieu a dit est un saut. C'est sûr et certain, frère. Pourquoi est-il venu dans la chair, mon frère et ma soeur pourquoi est-ce que Dieu devait venir dans une chair humaine et venir effectivement aussi et entrer dans le zone du baptême C'est pourquoi vous devez comprendre, nous, vous, frères et sœurs, l'importance du baptême dans son nom. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère comme aujourd'hui on change de baptême, comme sur certains les vêtements. Non, la Bible c'est un engagement. Amen. Tu dois être conscient de ce à quoi tu t'engages. Connaître ses nom, pour moi, Oh, parce que vous savez, c'est là ce que Satan a faire. Oh, il a instauré son baptême, Domino Patrick, un spiritueux, un son, un son, un son, son. Quand un enfant est né, il est bébé, il a acheté tête très quoi. Six mois, ça ne sait rien. Et ces bébés, on doit aller. Alléluia, et, et, et, oui. Vous, vous vous rendez compte, frère On prend un parrain, moi, c un parrain marraine, et puis on l'amène là devant les dominos les comme avec tout, tout ce qu'il a comme parade ici. Alors les Joséphine, parce qu'on lui a donné le nom, hein. Joséphine, est-ce que tu acceptes l'église qui a donné comme ta mère et tout le bazar Vous comprenez Alors les parrains disent, oh oui. Et Josephine, est-ce que tu es acceptes Les pères, les fils et les saints esprits. Oh oui. Mais Joséphine, c'est un bébé le pauvre qui est là-dedans. Alors il dit, au nom du domino Patrick Madré, comme au nom de la mère église catholique, j'étais baptisé hein, à papa. Non, frère et soeur, le bébé, le pauvre bébé, il est sorti devant de sa maman, il est catholique. Donc on t'enferme là-dedans, il dit Toi en grandissant, tu sais quoi Tu es déjà catholique. Et où vas-tu aller <rire> Et puis, tu vois, toute ta vie, tu vas être gardé par les parrains et la marraine. C'est vrai, non Quand tu veux tourner les yeux, de... non, non, non, je suis ton parrain. Ça veut dire que, souviens-toi, hein? tu es catholique. C'est vrai, c'est la vérité. Satan, il est très rusé. Donc, cet enfant, on l'encadre très bien. C'est du démon. Hein? La Bible dit que c'est un repère des démons. Et d'oiseaux impurs et tout ce qu'il trouve, effectivement. Et là-dedans, ah oui, bon, il continue comme cela, ainsi de suite. Mais la Bible dit, la Bible ici, c'est pourquoi on ne voulait pas qu'on ait la Bible. Parce qu'il dans la Bible, il dit, mais c'est lui qui croit. Les bébés n'ont pas cru. Les bébés, il n'a pas cru. Parce que les bébés n'attendent même pas, ils ne même pas ce que dit dans la Bible. Effectivement, lui, il ne le sait pas. Mais toi, la marraine, toi, le parrain, tu vas apprendre la foi du bébé. En fait, ce n'est pas sa foi, c'est ta foi à toi. Et, et le bébé doit être baptisé. Alors quand tu regardes dans les scènes d'Écriture, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est à ce moment-là, maintenant que tu commences à te mettre des vidéos. Il y a quelque chose qui te frappe. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui a été plantée en toi. C'est là que Satan n'a pas compris, frère. Quand le Seigneur a dit, mets mes bébés à moi, ils ne sont pas à la bas étrangers. Il ne savait pas ce que le Seigneur voulait dire. Frère, c'est une perte de temps pour le faux docteur. Mais Amen. il faut qu'il soit. Amen. Il ne comprenait pas ceci. Il avait dit pourquoi Parce que mon frère et ma soeur, il est le Dieu Tout-Puissant. Avant que les cieux de la terre n'existent, il te connaissait, toi. Amen. Avant que tu viennes sur la terre, il t'avait déjà placé en lui. Amen. La parole était en toi. On ne peut pas l'arracher avec des cérémonies. Amen. Elle est en toi. Amen. Ceci est la vérité, frère et soeur. C'est léger maintenant! Parce que c'est sûr et certain. Ce n'est pas pour rien que quand les 70 sont partis, il est resté tranquille. C'est sûr et certain. Il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Et puis il pose la question aux autres. Pourquoi vous aussi vous n'allez pas? Parce que les autres sont fatigués. Ils se disent, mais ces paroles sont dures. Il, il exagère, mais on ne peut pas écouter un tel homme. Pourquoi vous n'êtes pas partis vous aussi? Partez aussi. Il était tranquille. Il savait, hein? Et puis Pierre lui dit, mais à qui d'autre nous qu'à toi Seigneur, nous a... n'avons a... a... pas dans la vie. Et puis il leur dit, il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il dit, mon choix, je le sais. Quand Dieu fait son choix, ce n'est pas comme un homme qui ferme les yeux. Non, lui il sait, il te connaît. Il dit, je suis venu chercher les brebis à moi. Amen. Mes brebis à moi, ce sont ceux-là que je suis venu chercher. C'est sûr et certain. Et ça, c'est parce que, dès avant la fondation du monde, Quelque chose de Dieu a été en toi, mon frère, Amen. en toi, ma soeur. C'est sûr et certain, cela. De telle sorte qu'effectivement, que, oui, quand la lumière doit frapper, et qu'elle frappe certainement, tu reconnaisses ta nature. Amen. Si cette chose n'était pas en toi, frère soeur, tu seras balloté à tout vent des doctrines. Quel mouvement sur la gauche, tu te trouves Sur la droite, ce sont des hommes et des femmes sans position ah oui, c'est la vérité, ma bien mes sœur. Et ça, c'est vrai, frère. Les gens, effectivement, c'est des gens sensuels qui n'ont pas la vie de Dieu, les de nom. Ils sont des gens sans position. À gauche, ils vont. À droite, ils vont. Ils suivent les mouvements à gauche, à droite, mais un fils de Dieu. Amen. Il est tellement cimenté au plus amen. profond de son âme que peu importe ce qu'il a dit ou ce qu'il a dit, mais ce que Dieu a dit, amen. trouve quoi en lui, les d'un amen. Amen. Amen. amen. amen. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu sur cette terre. Vous savez pour quelle raison. Il a même dit dans le mais quand je serai élevé, Amen. oh, quest que son non ça? -so. Amen. Quand moi je serai élevé, qu'il soit béni pour l'éternité, frère. Amen. Ce que le Seigneur a fait, frère, oh, frère, nous sommes tellement un peuple heureux. Peu nous importe ce que l'humanité peut penser. Frère, c'était un privilège extraordinaire je serai élevé j'attirerai à moi tous les hommes mais de qui est ce qu'il parlait Amen. de qui de qui est ce qu'il parlait frère c'est sûr et certain nous essayons une petite image regardez frère nous transposons cela regardez une fois qu'est ce que l'écriture nous dit que son qu sein soit béni. l'apôtre nous vous déclarons ceci d'après la parole du Seigneur il nous le vivant rester sur la terre nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais, regardez bien. Ah, écoutez, dans, dans, dans, dans, dans le celest, chapitre 4, je pense. Regardez très bien. Dans le celest, chapitre 4, regardez bien. Verset 15. Dis, Voici en effet ce que nous, dé, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Vous suivez cela Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même. Vous suivez cela à un signe donné, vous suivez cela? Amen. À la voix d'un archange, vous suivez cela? Amen. Et au son de la trompette de Dieu, Alléluia! Amen. Il descendra du ciel, Amen. Amen! Et les morts en Christ résisteront premièrement, Amen. ensuite nous le vivons, qui seront restés, nous serons tous ensemble, comment? Attirés vers lui, nous serons enlevés, fin, hein? nous ne pouvons être attirés que vers celui de la même nature. Amen! C'est la vérité, frère. C'est sûr et certain. La même nature. Dieu Seigneur ne peut pas attirer, vous avez des poubelles, des déchets, des, des démons, pas possible. Non, non, non, non. non. Il ne peut pas attirer des démons. Parce qu'en lui, il n'y a rien de démons. Il, il n'a rien à moi et je n'ai rien à lui. Tout ce que le Père m'a donné, c'est vrai, non? Amen. Tout ce que le Père m'a donné, quel en quoi Ils viendront à moi. Et aucun d'eux ne manquera. Il dit, Père, ceux qui étaient à toi, tu me les as donnés. N'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce qui s'est passé Moi ici, je leur ai donné ta parole. Ils ont reçu ta parole. C'est vrai Et comme ils l'ont reçu, ils sont de ce monde, ils sont plus de ce monde. Il dit, j'ai gardé tout cela que tu m'as donné. C'est la vérité ou pas Amen. Parce que quand c'est vrai, on dit amen, hein? amen. Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Sauf. Amen. <rire> Sauf. Le fils de la perdition. Amen. Pourquoi <rire> Vous savez, les combats ont besoin de la nourriture, c'est vrai, non oui. Afin que les cultures fissent accomplies. Amen. Il ne devrait pas prendre part aux choses saintes de Dieu. Pas possible, frère. Il y a une part, effectivement, où... Il, va, il, va, il, va, il, a, il a cheminé, il a cheminé, il a cheminé, et puis à un certain moment, oh là là là, les choses devenaient tellement différentes, parce que là, frère, vous, paradis, vous chasserez des démons, on va dire, vous chassez des démons, pas de problème. Mais maintenant, le temps venait où, il a commencé à voir monter maintenant dans les choses qui sont saintes. Il est maintenant, écoutez, très bien... Est lui qui mange vais essayer de boire mon sang, oh. quand on chassez les démons, c'était bon. Mais maintenant il rentre dans les choses qui deviennent troublantes. Ah là c'est le moment où ceux qui sont des dieux doivent s'accrocher. Amen. C'est la nature de ceux qui sont des dieux. Dis Seigneur, parle encore. C'est la vérité, frère Amen. Oh oui. Là maintenant, quand ce n'est plus la nature, vous avez, c'est comme c'est comme un aigle. Il commence à battre les ailes. Vous savez, alors les vautours, ils mettent aussi les, ailes. Parce que les vautours sont un peu comme les aigles, vous savez, mais le coup est un peu différent. Alors, quand il monte à ce niveau-ci, les aigles arrivent là. Le vautour monte aussi. c'est vrai, Maintenant, il monte encore un peu, le vautour monte. Il va arriver à cet moment où l'aigle monte encore plus haut. Le vautour vont va essayer. Il va battre les ailes. L'aigle, vous savez, il ne fait pas d'effort. Hein. Il est simplement comme ça, il est mort. Et vous on va commencer à démonter, tu exagères. Non, c'est ma nature. Mais frère, tu exagères. Non, non, non, tu n'exagères rien, mais à moi, c'est comme ça, je dois monter. je dois monter, monter, monter. monter il dit mais mon frère, mais qu'est-ce que tu vois il dit Plus tu montes, plus je vois mieux. Amen. Amen. Et finalement, le vauton ne peut plus continuer. Il a dit, il eh ben, ben, n'est pas tard alors, vas-y. Effectivement, vous, vous vous souvenez encore Il dit, mais c'est quand, quand même étonnant. Et vous le sachez d'où il est bien C'est pendant qu'il m'a ouvert les yeux. Vous vous souvenez encore Oh, mais toi, tu es Alléluia. Amen. Oui, et puis, ils l'ont chassé. Mm. Parce qu'ils devaient continuer. Mm. C'est sûr et certain. C'est cela ce que le Seigneur veut de nous. Amen. La grâce qu'il nous accorde. ce que mm. nous puissions réaliser que tout ce que Dieu a voulu et qu'il fait a une importance capitale. C'est pourquoi chaque fils de Dieu véritable, prédestiné réellement à être réellement l'épouse de Christ, dans le corps de Christ, quelque chose a été placé en lui. Je l'ai toujours dit, ça coûte toujours des problèmes à moi, je le répète encore, ce n'est pas le fait que vous croyez au message du temps du soir, qui fait de vous l'épouse. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, non. Le message ne fait pas de vous l'épouse. Je le répète encore très haut. Le message ne fait pas de vous l'épouse. L'épouse a toujours été l'époux. Maintenant, le message lui montre sa place. Amen. Non, oui, oui. C'est un message que l'époux envoie à son époux. Amen. Amen. Amen. Amen. Parmi toutes les femmes, il y a son épouse. Amen. Et quand l'épouse entend, il y a là là Ça, c'est mon époux. Au Amen. Amen. Oh, gloire Amen. à Dieu. Amen. Amen. Frère, il a toujours été l'épouse. Pourquoi Parce qu'elle était une partie de Christ. À la croix des Golgotha. Amen. La même chose qu'Adam fait, son côté était passé. C'est là où toi et moi, nous sommes sortis. Amen. Amen. Nous sommes une partie de la parole de Dieu. Amen. La parole vivante éternelle. Amen. Amen. Frère, on ne peut pas manger du pourri. Non. On doit manger toujours du frais. Amen. Parce que nous venons de là. C'est sûr et certain. Et comme nous venons de là aussi, nous retournons là-bas. C'est sûr et certain. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le corps, pas dans le corps de quelqu'un, mais dans le corps de Christ. C'est là, mais c'est la vérité, non C'est pour ça que nous devons comprendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour un véritable fils, une véritable fille de Dieu. C'est sûr et certain que lorsqu'il était dans l'ignorance, mais quand la vérité commence à pouvoir être proclamée, et que à ses oreilles arrive effectivement cela, et que le saint tout le montre de A jusqu'à Z, de A plus B, effectivement, comme la Bible le montre -il, il est... Depuis que le véritable croyant a existé, aucun d'eux n'a jamais été baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Cela a commencé simplement au consul des lycées, quand oh, l'Église catholique. Vous connaissez cela, non Se rassembler avec tous ces dignitaires pour prendre une décision. Ah Oh, oh. Il est 13h, pardonnez-moi. Combien c'est bon hein, de rester là dans sa présence nous, nous aimons cela frère et soeur Amen. je ne vais pas non plus vous longtemps mais c'est tellement si important de pouvoir voir ce que cet homme nous parle dans le livre des Hébreux. mais je vais terminer tout de parler Dieu, Dieu nous accorde la carte et dans le temps et regardez bien et c'est là qu'ils ont pris prendre des décisions parce que comme vous savez ce qui s'est passé le Seigneur a laissé des recommandations tout à fait importantes et nécessaires pour chaque croyant a commencé avec les disciples, les apôtres, en disant, attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que. Que devait-il attendre Mais le baptême du Saint-Esprit. Il dit, je reviendrai, je serai avec vous. En fait, ce n'était pas ni à Pierre, ni à Paul, ni à ceux de conduire l'église de Dieu. Non. C'était le Seigneur lui-même. C'est vrai ou pas amen. Frère, que votre main soit amen soit ferme. Amen. Est-ce que, est que, est que le Seigneur a établi Pierre comme étant la tête de l'Église non, non, non, non. Et pourquoi vous avez peur Il a établi un autre homme pour être la tête Non. Mais Si vous avez des doutes, je vais vous le lire. Je ne sais pas, frère, c'est douloureux, mais si vous avez des doutes, je vais vous lire dans les Saintes Écritures. Ici, Ephésiens, au chapitre 1. Le verset que nous lisons, nous lisons à partir du verset hein? chapitre 1, verset 20, il l'a déployé en Christ. Amen. Amen. Mm -hmm. Que Dieu te bénisse, mon frère. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à, à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus oh, oh, de toute domination. Frère, vous vous rendez compte? Amen. Ça, ça nous fait, ça nous fait, ça nous fait vraiment réjouir. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, Amen. de toute unité. Et de tout nom qui se Amen. peut nommer. Amen. Frère et soeur, oh là là là, le seul beau et merveilleux, non. Amen. Ça n'a jamais été le nom de l'année des frère. Non, jamais un péché a sauvé. Frère, à moi qui tu est de nous. Le plus beau, et le merveilleux, non, c'est son nom à lui. C'est la Bible qui dit, non Amen. Frère, de tout nom qui, se, qui peut se nommer sur la terre. La Bible va jusqu'à dire. En fait que, dans les cieux sur la terre, Amen. tous les genoux fléchissent. Au nom de qui Au nom de qui Amen. Et la Bible continue. Regardez bien. Verset 21 dit. Et tout donne l'autorité, toute obligation, toute unité, tout nom qui se peut nommer, non seulement au gloire à Dieu. Amen. <rire> Alléluia. Amen. Non seulement dans les siècles présents. Mais encore dans les siècles à venir, Amen. il a tout mis sous ce pied. Amen. Et il l'a donné pour chef. Vous savez, frère. Amen. Pas un petit chef ou un demi-chef. Qu'est-ce que la Bible dit suprême. Aha. Chef suprême. Amen. Amen. Amen. Est-ce qu'il va partager avec quelqu'un d'autre non. non. Mais je ne sais pas. Que Dieu vous délivre, frère à moi, frère et soeur. Est-ce qu'il va partager avec quelqu'un d'autre Jamais, frère Non. Tout celui qui prend cette place est un antichrist. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez Amen. Est-ce que vous le croyez Amen. Alors si vous le croyez, frère, oubliez les hommes. Amen. Maintenant, Amen. tournez-vous vers le Seigneur. Amen. Amen. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Non mais qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce les... qu que... Non, frère, on n'a pas besoin de qui ce soit. Nous avons besoin de la tête. Amen. Alors, lorsqu'elle dit une chose, nous obéissons. Amen. Amen. C'est la vérité, non Amen. Il a tourné ses Jésus de Nazareth. J'aime beaucoup Pierre. Ah, ah, ah. Devant toute la congrégation qui était là, frère. Les la vie, il dit que toute la maison d'Israël, les Sanédrès, les pharisiens, les Sanitriens, sachent. Oh, gloire à Dieu. que Dieu Amen. a fait ce Jésus qui est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, ils, avaient tellement, ils voulaient tellement qu'ils soient connus, moi, moi, moi, moi, moi, moi. Frère, qui est mort pour l'église de Christ? Personne. Tous pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Menteurs. Amen. Vous le croyez? Amen. La Bible dit que tout homme s'envolait pour menteur, mais que Dieu seul s'envolait pour vrai. Amen. Frère, voici l'homme. Jésus de Nazareth. Amen. Frère, il est Coleman, dans un corps humain dans corps pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, Amen. lui étant Dieu, il est venu ainsi Amen. pour que toi, tu deviennes Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui, c'est la vérité, frère. S'il a pris cette forme-là, c'est pour que toi, en tant qu'homme, tu deviennes Dieu. Amen. Amen. Oh, que son Saint-Nom soit béni. Amen. On est même de nous asseoir à ses pieds ce matin, frère. Frère, apprendre des choses qui nous concernent, nous. Amen. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Amen. Frère Léonard, maintenant tu t'es fait Dieu. Oh, oh, frère. Bien aimé, frère, et sœurs, Moi, me faire Dieu. Donc, Dieu a fait de moi Dieu. Amen. Non seulement Amen. Amen. Amen. Amen. de moi, mais de vous tous. Amen. Amen. C'est biblique. C'est la vérité. Amen. J'ai lu le psaume 82. Amen. Parce que dans Romains là, on leur disait qu'ils ne sont pas mon peuple. Ils seront appelés fils de Dieu vivant. Si on est fils de Dieu, on est des dieux. C'est la vérité, non Amen. Lisons cela et nous allons nous lever et prier ensemble. Somme 82. 82. Regardez. Verset 1. C'est merveilleux, non Amen. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Amen. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit Amen. Et il est juge où c'est? Au milieu de qui? Il juge où c'est? Au milieu de Dieu. Dois-tu arracher ça de la Bible? Amen. Non, frère. Il est juge au milieu de Dieu. Maintenant, écoutez très bien. Il, il dit, verset suivant ici, verset 5, il dit, « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Il dit, Vous « J'avais lu. » Vous suivez Vous êtes des dieux. Amen. Amen. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Amen. Et pourtant, vous êtes des dieux. Amen. Des fils de dieux. Et le Seigneur Jésus l'a dit aussi. S'il si est appelé Dieu, C'est à qui la parole de Dieu est parvenue, pourquoi me condamnerez-vous quand je dis que je suis un fils de Dieu Amen. Il était le fils de Dieu. Amen. Amen. Ainsi donc, le Seigneur nous a accordé la grâce. Vous savez, frère, oh, c'est merveilleux votre attention pour l'amour de Dieu. C'est cela ce que cet homme de Dieu l'apôtre Jean pouvait dire. Il dit, oh, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé, nous sommes maintenant. Amen. Maintenant là, Amen. nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Quand nous serons. Mais mm. maintenant ici, mm. ouvrez bien vos oreilles. Mm. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et il dit, ce que nous serons. C'est doit manifesté, ça veut dire quoi Mais dans la nature divine des dieux en puissance, elle sera manifestée. Toi mon frère, toi ma soeur, tu diras que montagne, lève-toi ici, Amen. va là-bas. La chose s'accomplira. L'épouse de dire: Amen. Aha. Et la chose sera. Amen. Qui est le curé ici, ça sera. Amen. Qui est la vache là, ça sera. Amen. Toi ceci, que les jambes se récueillent, ça sera. Amen. Quoi ça Mais la nature divine. Amen. Frères et sœurs, ouvrez. Nous, vous avez frères, frère. Il ne s'agit pas d'un jeu. Nous montons. Amen. La nature doit changer. Ce qui est charnel, c'est dégager de plus en plus. En que le surnaturel, le spirituel, prenne davantage d'ampleur. Et je termine aussi par ici. Regardez qui Dieu nous est. Frères, nous aurons pu nous asseoir jusque demain. Ceci est vrai. Ceci est vrai. Parce que vous remarquez très bien, qu'est-ce qui se passe avec la sémence qui était mise dans la terre Elle doit d'abord pourrir, et puis les tiges, et puis les guettes, et puis ça monte maintenant. Qu'est-ce qui commence à pouvoir pousser En fait, on commence à voir la forme de la sémence qui était premièrement plongée dans la terre. Mais maintenant, pour qu'elle soit totalement, avec toute la puissance comme celle qui était mise dans la terre, pour que si on la prend, on la replante et elle donne encore la vie, il faut qu'elle soit mise en prison du soleil. C'est vrai, non Amen. en fait qu'elle atteigne quoi La maturité. C'est vrai, non Mais notre soleil de justice, c'est pas un nom. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Alors maintenant, le regard et les pensées et, le, et tout ce que nous sommes effectivement doivent se tourner vers lui. En fait, la sémence qu'il a déposée en nous arrive maintenant en maturation. Vous comprenez ça Amen. Frère, il nous est d'une importance capitale, nécessaire, de connaître et de comprendre le plan de Dieu Amen. pour nous dans ce temps dans lequel nous vivons. Et que la parole qui nous a été envoyée pour nous dans notre temps, elle ait son importance et qu'elle atteigne réellement aussi son but dans la vie de chaque croyant, de chaque fils et de chaque fille de Dieu. Amen. Amen. <rire> Mon Dieu, sur son trône, il Jésus dans le ciel. J'étais à ce lieu.